Alors, 23 mars 2017, euh, 9e émission Radar, donc euh, radio anarchiste diffusée à République. Euh, on espère avoir euh, en direct par téléphone euh, Eric Pétésin depuis la ZAD où il est actuellement. Et je vais passer tout de suite la parole à Pierre Merechkovski qui veut nous parler d'un du... crowdfunding. Oui, alors je voudrais dire un truc qui est hyper important dans le café, parce qu'en fait, euh, de... il ouais, y a de plus en plus de monde dans ce café, donc j'étais pessimiste. En fait, on a quand même une grande force intéressante, parce qu'à côté, il y a des gens de de debout. À côté, il y a un groupe féministe qui m'a dit de parler moins fort parce qu'ils font une émission pour FPP. Et c'est vrai que sur FPP, on ne cuit pas, on ne hurle pas, c'est comme Radio Libertaire. C'est défendu par l'effort. Donc je pense que France Info va pas tarder à venir. Et là, ça va être très bien, parce que si le café de Jasin devient l'annexe des médias, il suffit de commencer, c'est ça qui est beau, vous voyez Il suffit de commencer pour que des choses arrivent. Alors moi, c'est pour ça que c'est ça que je voulais vous dire. Il ne faut plus être triste. Voilà, il se passe des belles choses en ce moment. Il se passe des belles choses. Les centrales nucléaires, crac, elles ne marchent plus. Elles sont arrêtées. Six réacteurs ratés. En Espagne, il n'y a pas eu gouvernement pendant huit mois. C'est pas la catastrophe. Dans la communauté européenne, quoi qu'on dise, il n'y a pas vraiment un gouvernement parce que personne ne décide de pas grand chose. Enfin, on ne va pas s'engueuler. Mais disons qu'il n'y a pas, c'est une histoire de lobby, mais il n'y a, a plus de chef, quoi. Donc ça, c'est hyper intéressant. Les ADES, elles ne seront jamais expulsées parce que, même si on excuse les gens des ADES, il faudrait mettre euh, 3000 soldats, euh, tous les jours, enfin, pendant, pendant, pendant deux ans, et aucun budget n'est possible de ça. Donc voilà, il faut être très optimiste, il ne faut pas se dire que, que le monde nous en veut, qu'on va faire faillite. Les choses elles bouchent tout ou le sol, et c'est ça qui est beau. Et maintenant les gens ne veulent plus de Dieu, voilà, ils se sont débarrassés de Dieu et des droits d'auteur. Après ils se sont débarrassés des 10 des commandements, et maintenant ils vont se débarrasser des représentants élus. Alors moi dans cet esprit je vais faire un film, et en fait je ne suis pas Dieu. Voilà, c'est un film qui s'appelle CC&A, c'est un feuilleton qui passera sur le web. C'est un couple révolutionnaire qui, qui est sexuel. Politique, euh, contre tout, enfin, et pour tout, et puis c'est bien, ils vendent des poireaux, enfin tout un bordel. Et ce feuilleton, en fait, moi je le fais, mais tout m'échappe, je ne suis pas Dieu, il n'y a pas de centre de commandement. Et tout le monde peut venir filmer le feuilleton qui devient l'état de notre urgence. C'est-à-dire, c'est un truc complètement éclaté. Il n'y a plus de direction, moi j'écris un texte, et chacun s'empare du texte comme il veut, et le truc qui sera filmé, moi ça sera filmé avec une équipe, et les gens ils sont invités à filmer comme ils veulent le tournage du tournage qui deviendra l'état de notre urgence. Et pour poser une question très belle, qu'est-ce que va faire l'argent là-dedans bah Justement, il faut parler d'argent parce qu'on est dans un monde d'argent et on ne peut pas s'extraire du monde parce que sinon on devient un ermite et on devient supérieur aux autres et ce n'est pas intéressant. Il n'y a ni Mélenchon ni ermite. Voilà, on est de chair et de sang. Donc c'est pour ça, ceux qu'on ont envie, ils peuvent aller sur l'ULUL, la plateforme de financement participatif. Et ils pourront se soutenir entre 5 et 300 euros ce projet qui s'appelle l'État de notre urgence. Et pendant le tournage, il y aura une AG permanente où je rendrai compte de l'argent, comment il a été utilisé. Ça sera la première fois dans un mouvement révolutionnaire. Il y aura une AG où on parlera d'argent devant tout le monde et pas devant le comité central, en petit comité, derrière les et exactement le Borvet. Voilà, merci de votre attention. Vive la France, vive le socialique, vive l'Europe. Nous sommes tous Jean-Luc. Nous sommes tous Jean-Luc. Nous sommes tous Jean-Luc. Voilà. Eh bien, je te remercie de dire effectivement, on est tous Jean-Luc, même si parfois on l'a dans le Luc. Donc, euh, Mélenchon et le cumul des mandats et le népotisme. Bah, Donc, ça, ça on, a, on a les scandaleuses pratiques légales bon, de l'aristocratie de des, des, des, des élus, des élus, des élus de, de la Ve République. De même voilà. derrière. De ah, bien. Bien. Voilà. moi, je suis tout le temps, Ah, bien. bah en même temps, ça me fait plaisir, moi, en, je en je même suis suis temps, de bien. parler justement de Jean-Luc Mélenchon, justement, que, bah, parce que. Des gens qui disaient qu'on était 180 000 à peu près Ou 160 000 Non, on était 200 000. Ah ouais, ouais Quasiment. Non. Et ouais, non. juste pas. Ah oui, ah non, non, non, non, je suis pas d'accord. Ah, le BAC, le bac, bon, le BAC... Qui c'est qui, qui parle Le BAC, je rigole. Le BAC, c'est une grande manifestation de Il y a 100% de personnes à la manie du BAC. 100% Sans organisation, sans Mélenchon. Alors, si y a 200 000, vous faites venir 200 000 personnes, le BAC, crac Moi, je fais venir un million de personnes. Tous les ans. Alors, moi, je remets Et... le BAC, crac. Bon, oui. Parce que justement, le BAC, justement, qui ont plein de personnes, justement, ont vu que le BAC, justement, ça servait à énormément de gens. Ça n'a servi quasiment à personne aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit qu'il y avait... J'aimerais bien qu'aujourd'hui... Que euh... Jean-Luc Mélenchon qui l'a toujours dit justement, que dire que le bac plus 2, bac plus 3, et que justement qu'il nous faut les techniciens, qu'il nous faut des cuisiniers, et qu'ils soient payés à leur juste valeur, justement, c'est ça que je suis en train de dire. La juste valeur, c'est-à-dire être payé à son juste à son juste titre. Je suis chef de cuisine, cher monsieur. Je ne supporte pas en tant que chef de cuisine d'être sous-payé, d'être payé 1600 payé net par mois. Moi je suis d'accord avec lui. Je n'ai pas envie de faire de la de merde et je n'ai pas envie que aujourd'hui puis de faire de voir des restaurants moi, français, faire de la bouffe américaine, non. Ça, Ou de faire de la bouffe chinoise, non. Mais, mais moi, je, respecte je... je respecte mon bord bourguignon, je respecte ma blanquette de veau et je respecte, voilà, mon petit... Voilà. Euh, bah... Le un monde. petit pote au feu et puis voilà tout simplement Des français, que je verrai bah, du français à 200% ah non, ah non. Monsieur, je Le monde vous tournera mal... Le pour Bourguignon bah, est belge oui. Et oh. ça je peux vous prouver Le pour Bourguignon ah. est belge Ce sont les enfin, trussquistes bah, infiltrés chez les euh, qui de euh, si et qui quittent naves Le Bob pour On aura peut-être une conversation un jour sur la place de la République Savoir quel est le pour ah, Bourguignon, où est-ce que le ah, Il est français ou belge, ça nous le savons, on ne sait pas... Les frites aussi d'ailleurs... Les frites sont quoi Françaises ou belges les frites sont internationalistes. Elles sont anglaises. C'est l'international des frites. Les frites sont anglaises. Voilà. Yes. Et justement, le saint hindou est suisse. Voilà. Pour en revenir, hum, donc, on a, on a actuellement de des, pratique légales, complètement des de pratiques bien. complètement légales, parce que, euh, parce que le les, les députés font les lois, donc le ils ne vont pas faire des lois qui vont les criminaliser. Donc effectivement, embaucher sur des emplois réels, pas fictifs, une partie de sa famille à l'Assemblée nationale, c'est parfaitement légal. Par contre, c'est extrêmement contestable, parce que l'idée même de la République sur ses fondements, c'était l'abolition des privilèges. Et aujourd'hui, on a une aristocratie d'élus qui s'est octroyé des privilèges et qui ne peut pas les céder. Et donc, si c'est légal, comme l'est d'ailleurs le lobbying au niveau de l'Union européenne, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au niveau de l'Union européenne, on a appliqué la fameuse phrase de Jean, de Jean, de Jean Jaurès, euh, qui dit que quand on ne peut pas changer les choses, on change les mots. Et donc la corruption au niveau de l'Union Européenne s'appelle lobbying. Et on a donc... On paye avec nos impôts euh, des locaux pour que des gens de transnationales viennent, viennent faire du lobbying. Voilà, c'est parfaitement légal. Et Jean-Luc Mélenchon lui-même touche, en tant que collabo de l'Union Européenne, il touche un, un, un salaire, une rétribution et des défraiements alors que le peuple français a refusé cette Union européenne par référendum, de manière démocratique, le 29 mai 2005. Donc on a là un vrai problème. Donc on, on, quand on veut parler des emplois réels de la famille, par exemple comme la fille de Mélenchon ou les filles de, de Bruno Leroux, eh bien on se retrouve tout de suite amalgamé avec les bas du Front national. Qui, qui, qui, de toute manière, euh, estiment qu'ils peuvent euh, faire dire et qu'ils ont un droit de parole qu'ils qui, qui, qui peuvent, qui peuvent, déléguer et qu'il y a des gens qui ont le droit de parler et des gens qui doivent se taire. Et je suis d'accord. Et donc, et donc, et donc, tous les, tous les jeudis, on continuera entre 20h30 et 21h30 contre vents et marées, de faire euh, radio Mais en tout cas. On est en superposition. Non, en tout cas, moi, je garde en même temps ma conviction d'être derrière Jean-Luc Mélenchon, tout simplement. Je la garde, je la garde. J'ai entendu plein de gens me dire « Jean-Luc Mélenchon, c'est une merde, machin, c'est quelqu'un qui ne vaut rien, c'est quelqu'un vu ce qu'il a fait dans le passé. » Justement, comme j'ai toujours dit, j'ai dit « on peut faire des erreurs dans la vie. » Tout le monde a le droit de faire des erreurs Non, mais, mais laissez-moi laissez dire ce que j'ai envie de dire. Tout le monde peut faire des erreurs dans la vie. Moi j'ai fait des conneries dans ma vie, on m'a toujours dit, t'as fait des conneries, c'est réparable. Tout le monde, tout le monde en a fait, ça, on a toujours dit aux gens, c'est réparable. Pourquoi cette personne-là, le bafouer par rapport à ce qu'il a fait dans le passé Alors qu'aujourd'hui, il, il défend des principes complet de ce que nous, nous défendons aujourd'hui. Aujourd Comment, Comment se fait-il Comment se fait-il, cher monsieur, que personne ne croit en cette personne et tout le monde et va on continuer à croire. Eh bien bah, bah alors, si vous vous en foutez de Mélenchon, alors vous, vous en foutez de Fillon alors. Bah et de, mais de Macron et de et Le Pen et j'en passe. Les, les, les, les, les alors on va faire quoi alors Qu'est-ce qu'on fait alors Qu'est-ce qu'on fait C'est vous qu'on va avoir, c'est comme président. C'est vous qu'on va avoir comme président. C'est-à-dire que quand le responsable du Front National. Quand le responsable du Front national du Val d'Oise attaque un de mes amis en justice, il n'y a pas Mélenchon à côté de moi. Quand Mélenchon était socialiste, Mélenchon était socialiste et qu'il qu y avait trois jeunes pacifistes non. qui étaient poursuivis pour dégradation il de biens publics à Épinay-sur-Seine, la ville de Bruno Le et de Gilbert. Mais il non, et là où partout, il était, là où il était, il ce mec était un tapis socialiste pour poursuivre des jeunes pour dégradation de biens publics parce qu'ils n'avaient pas une colombe de la paix sur le trottoir devant leur lycée. Donc il la réalité, elle est là. Il ne peut pas être partout. La réalité est là. Et moi j'y étais, moi j'y étais. Et c'est moi alors, et c'est moi qui ai fait en sorte qu'il si y ait pour qu'il soit retiré par le et donc il n'y a plus on retire Mélenchon, a, on retire Fillon, on retire Macron, on retire Le Pen, on retire tout le monde. Mm -hmm. Il reste qui Il n'y a plus de candidature nominale. Alors on fait quoi Eh bien alors on tire au sort des candidats mm -hmm. sur des programmes. C'est ce qu'a ce qu proposé, ce qu proposé qui, qui Mais quelqu'un a tiré au sort, ça peut être toi. Non, ah, voilà. Ah oui, C'est exactement ce que j'avais proposé sur la place de la République, mais oui, mais, mais, mais, que l'Assemblée nationale, ce soit maintenant les citoyens je, qui soient à l'Assemblée nationale. Et je peux te dire que ce ne sera jamais accepté, parce que ces gens-là, pourquoi Pourquoi est-ce qu'ils luttent Pour quelles raisons ben, Je vais t'expliquer. Aujourd'hui, Mélenchon ne lutte pas pour être président de la République. Il lutte pour avoir un groupe France Insoumise à l'Assemblée nationale et pour toucher la première et la deuxième fraction du financement public qui a été votée dans la loi 1990. pour en faire quoi Et pourquoi il y a une loi qui a été votée pour, en pour faire que l'argent pas à ma question, pourquoi pour en faire quoi est il est... Pourquoi est-ce qu'il y a une loi Pour cette première et deuxième financement publique Pourquoi, qui est... pour pourquoi les députés quoi quoi, ont fait voter répondez une loi Répondez ma question, Putain, je ne répondais pas à que je... je... je... je... question parce, que vous posez. parce que je te dis quelque chose et je ne m'écoute pas. Je te dis pourquoi cette loi de 1990 et du financement public des partis Parce qu'en 1990, les députés ont, ont, ont dit à main sur le cœur, ouais. c'est fini, plus de caisse noire, plus de magouille, plus d'envoi. Eh bien aujourd'hui, il y a plein d'emplois il de y a plein de caisses noires et qui, qui propose d'abroger la loi de 90 Eh bien c'est pas Mélenchon les Insoumis. Il faut abroger cette putain de loi. Parce que ces gens-là sont va mondeurs. Qui veut faire ça Eh bien c'est le, peuple. Eh ben, le justement, peuple, le peuple n'a pas à, eh ben, à déléguer justement. son pouvoir parce que le pouvoir on l'a, eh ben, je l'ai j'attends pouvoir j'attends justement. Tu moi, justement, j'attends justement que les gens, aujourd'hui, se réveillent ben oui, en disant que, comme quoi, à l'Assemblée nationale, j'en ai, ai parlé plusieurs fois, même devant les caméras, en leur disant, justement, c'est vous, aujourd'hui, qui devez faire partie de l'Assemblée nationale. C'est vous qui devez prendre l'Assemblée nationale. C'est vous qui devez décider de votre vie dans ce pays. Ce n'est plus des énarques à la con qui doivent décider de ce qu'on doit faire dans notre vie. Qu'est-ce que je dois bouffer Ou Qu'est-ce que je dois payer Ou est-ce que je vais pouvoir me casser le cul à prendre mon transport pour les bosser C'est de savoir pourquoi je vais aller bosser Et pour, et pour, pour que quel montant je vais aller bosser C'est pour ça qu'on fait cette radio, et c'est pour ça que tous les jeudis, avant, de, de 19h à 20h, Mais j ai, j ai, on vous est vous là, vous là vous pour dites, trois jeunes je, qui sont je, condamnés à mort, à être décapités, et après leur corps crucifié jusqu'à pourrissement des chers. Par, je parle de Mélenchon en oui. même temps. Je ne suis pas mélenchoniste. Je ne suis pas Mélenchonis, je, je dis juste que pour les gens qui ne sont pas encore convaincus, on va dire des, des cinq couillons, parce que je les appelle 5 couillons, je les appelle les 5 couillons, si jamais il y a une personne qui n'est pas encore convaincue, je préférerais qu'elle passe justement, qu'elle vote si elle a envie d'aller voter, qu'elle vote pour cette personne là elle n'a rien compris encore. Qu'elle vote pour cette personne-là, qu'elle vote pour Mélenchon. Bon, J'ai pas, pas la télévision parce que je refuse d'avoir la télévision. Moi aussi, il somme, il moi c'est pareil. Il, pas somme, pas il me semble qu'il y a 11 candidats et, que, pas terminé. et que pourtant pas terminé. il y a une émission à la télévision avec simplement 5 d'entre eux. J'ai pas, pas terminé. Comment est-ce que tu expliques que Mélenchon est participé à cette émission pas, alors que autres candidats n'avaient pas, pas la parole Justement, je suis en train de vous dire, il y a eu 5 personnes qui sont passées à la télé. Sur TF1 France 2, je m'en fous. Ils sont passés à 5, mélangé au 30. Il y en a 11 qui sont, sur les, sur les, qui, qui, qui sont prétendants, justement, à la, présent, à la présidentielle. Les personnes-là, les 5, justement, c'est les 5 cadors. Ce sont les 11. Les 5 cadors de quoi Les 5 cadors des les 5, médias les... les 5 cadors, j'ai envie de dire les 5 cadors, les 5 qui, vont, qui risquent de passer par rapport aux gens qui risquent de les élire, ces gens-là. Moi, 5 mon choix, Je n'ai si pas serais. fini. Et si je vous dis que moi je ne suis pas mélenchoniste par rapport à ça, c'est que moi j'en attends justement à la réaction du peuple justement, à la réaction des citoyens. C'est pour ça que ça fait plus d'un an et demi que je ne peux pas être plus debout justement. C'est pas parce que Mélenchon a dit qu'il remercie lui debout la dernière fois, samedi dernier, en disant qu'ils ont fait on a fait un énorme travail. Non, on n'a pas fait un travail pour Mélenchon. On a fait un travail pour la pour la nouvelle constituante que nous avons décidé, que tout le monde a décidé d'en avoir une sixième république. C'est pas Mélenchon qui a décidé. Est, mais ça mais, mais prend bien prend sûr que ça se fera. Non, parce qu'il parce que n'invoque il, il pas l'article 89. Mais il, qui, pas, qui bah Justement, qui va la voter qui. Mais il n'y a pas, la beauté. Bah bah voilà, pas. Bon, que, à la voter. Ben voilà, simplement. Elle, elle si, a juste à, parce que, à parce que, passer. Non, parce que si les gens, en tout cas, les prochaines élections pestilentielles, eh bien la Ve République, elle est finie. De, de, de fait. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la représentation nationale ne représente pas le peuple. Parce qu'en 2008, quand ils ont voté le traité de Lisbonne, qui est la copie confort ben du projet de traité de constitution non, que les Français ont refusé le 29 mai 2005, Eh bien là, l'Assemblée la, la, la nationale a trouvé qu'elle ne représentait plus le peuple. Donc je ne vais pas attendre les institutions de la cinquième République qu'elles qu provoquent la sixième République. C'est complètement idiot. Mais c'est pour ça que moi je suis en train de dire que justement la sixième République, elle et que ça soit la sixième... Elle existe si on veut, entre guillemets elle existe, pour moi elle n'existe pas. Pour moi, il y a encore la 5ème République, c'est pour ça qu'on continue de se battre, justement. On essaie de faire des manifs et compagnie pour dénoncer, maintenant, plus de dire le gouvernement dehors. On, est, on, dénonce, on dénonce vraiment ce qui se passe aujourd'hui. Et aujourd'hui, on dénonce, justement, de dire une nouvelle constitution. Mais la constitution, qui va la faire C'est pas eux, c'est nous qui allons la faire. Et ce que vous êtes en train de dire vous-même, c'est que nous, c'est à l'Assemblée nationale, nous-mêmes qui devions la faire, qui devrions la faire. Et on doit la faire et on va la faire. avec des gens choisis les gens la, trier, des gens qui vont être des gens qui vont trier sur le volet en disant, voilà, des gens lambda, en disant, voilà, messieurs, dames, vous êtes invités à l'Assemblée nationale pour parler de telle ou telle question. Bah alors vous la êtes République, coiffeur. L'origine de la République, C'est pas la République. position des privilèges. laissez-moi finir. Vous êtes coiffeur, vous êtes tailleur, vous êtes mécanicien, vous avez le droit à l'Assemblée nationale. Et moi, je suis chef moteur, j'ai le droit de sur travailler. Vous avez le droit aussi à l'Assemblée nationale. Tout simplement. Parce que je ne suis pas incompétent, parce que, parce que je ne suis pas formé. Aujourd'hui, que... bah aujourd c'est ce qu'on défend. Aujourd'hui, c'est ce qu'on veut. Non, c'est parce que le système, aujourd'hui, tu peux être compétent. Aujourd'hui, je ne m'en fous du système. je le ne non, peut pas être tout un système. Je me fous du système d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ah aujourd je veux du système de demain. Non, mais tu n'auras rever... pas de système demain. C'est ce que je disais. Comment ça, alors, pourquoi ça veut dire pourquoi quoi, le alors monde nouveau ne peut non, pas naître Parce que l'ancien l'empêche de naître. Mais comment ça Comment ça L'ancien l'empêche c'est les gens qui l'empêchent. Ce sont des de gens comme Mélenchon qui empêchent, qui ça. C'est faux. Et bien, c'est vrai. Tu vois t'en Non. Et la République, la République, elle était décidée pour l'abolition des privilèges. Et aujourd'hui, on a quoi On a une aristocratie d'élus qui s'octroie des privilèges, qui décide de la loi, nos des privilèges légaux, parce qu'aujourd'hui, si Mélenchon il a placé sa fille au Conseil régional de l'Essonne, eh c'est parfaitement légal. Moi, eu, Et ce n'est est pas moins ignominieux. Et donc moi, je le dis franchement, j'ai pas à soutenir Mélenchon. Mélenchon, il me débecte. Le système qu'il soutient me débecte. Mélenchon, collabore à l'Union Européenne, qui est un reich atomique, fasciste, fondé sur Euratom. Et moi, je ne veux pas fasciste. apporter ma voix à des gens. Êtes, vous êtes, vous êtes je en train de dire le mot fasciste Oui, bien sûr. En fait. Moi, je jeune vous tous les gens 4 jours. Je jeune tous les gens 4 jours. Vous Entre eux Oui, j'ai un sacré culot. Entre le 6 les Nucléaire française et un hein, je le fais que l'eau en buvant que de l'eau pendant ouais. 15 jours et tu sais pourquoi parce que Mélenchon lui s'il si est président il aura le bouton atomique sous le doigt et s'il doit cramer s'il doit pourrir pour des milliers d'années un territoire cramer des femmes et des bah, enfants alors. et bien ça lui crame une eh période bah, de heures. et bien justement j'en veux pas eh bah, J'en veux pas bah, je veux pas, pas, pas c'est à qui alors de changer les choses c'est à nous c'est ce qu'on fait alors C'est pas ce que je viens de dire alors tout à l'heure c'est ce que je dis aussi bon et alors, justement ça veut dire quoi ce que je viens de dire alors on ce que je viens de dire c'est à qui d'avoir le bouton sur le atomique, c'est personne. Il ne doit plus y avoir de plus Vous n'êtes pas tout seul Non, non, pas tout seul. il doit plus y avoir de ah, depuis avant tout, pas, non, non, okay. Justement, avoir cher monsieur. Cher oui, moi, je veux quand les gens ils braillent comme ça, beaucoup. Non, Plus personne ne les je réponds à des questions, Charmère. Ah ouais, mais ben regarde, moi j'enregistre une autre vidéo. Parce, parce que vous voulez, parce que vous voulez, parce que vous voulez, parce que vous voulez. Et le toit, et j'ai le toit, et j'ai le toit aussi. Coupard, c'est ne sais aller pas aller, partager, tu ne sais pas partager un espace. J'ai répondu à ce monsieur. Moi ça fait juste 20 minutes que je juste qu'il y a une autre émission de radio qui s'organise en même temps. J'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que j'étais topé d'accord. Vous êtes en train de le dire, je suis juste demandé d'arrêter. Vous m'avez lu dire présentement que je suis topé d'accord Genre moi j'ai pas le même matos que toi. Arrête, j'ai l'impression que tu m'agresses avec ton lème, je te jure, j'ai l'impression que tu m'agresses. Ouais. C'est un genève. En même temps, euh, Mais tu fais un petit peu de malin quand même. même alors que, ça fait fait que, non, que, que je. C'est pas une je... naïve, ça fait Non ouais, mais ça... attends. À euh... ah, qui tu dis ça On va se calmer, hein. vous êtes des ah. malades. On dire des trucs comme ça. je vais jeter Vous êtes des malades. français, c'est ça C'est ça que tu fais mon hein. pote c'est ça que tu fais, tu parles avec des gens, genre sous une visite pour qu'après apprennent à c'est ça que ça tu fais, mais franchement, mais faut vas-y créer, crée avec des gens qui se Qu'est-ce que vous créez FPP Je te jure, moi je suis pas FPP, moi je suis pas FPP, tu bouges, tu bouges. Là au bout d'un moment, il y a un moment donné, genre les gens ils manquent de respect, de dingue. Vous voyez quoi, la liberté en fait c'est quoi T'es là, tu défends la liberté, genre c'est normal que les gens ils parlent comme ça les uns avec les autres. Ton micro il sert à ça, ton micro il sert à ce que les gens s'insultent ils ils les uns des autres. Ah ouais, pourquoi pour faire des archives ils produisent rien Non, non Ligue, euh... sérieusement, c'est toi qui trouve la parole. Parler... Mais ouais, mais t'ouvres la parole et en, de de en de fait de en l'ouvrant, tu niques la de parole de de des autres, et en plus les gens ils s'insultent à faire avec la micro et vous faites que brailler. Franchement, c'est là où c'est là Ah ouais moi là juste là, là maintenant tout de suite ils vient me dire à à parler français quand je parlais dans le Le participant d'avant, mon dire que le participant, c'est ton plateau, tu gères ton plateau. Ah non, j'ai n'y a pas de plateau. Ah non, j'ai a pas de plateau. Non, j'ai a pas de plateau. Ça c'est une bande de porches d'avis. C'est un truc de la bande. C'est J'en ai rien à foutre. Tu sais pas partager. Tu sais pas partager. Et résultat, genre qu'est-ce que tu me créer Tu veux créer avec Tu veux créer tout seul Tu kiffes ta petite individualité là Qu'est-ce que c'est pour moi ça C'est des démarches identitaires, c'est pétées. Identitaire. Ouais, c'est identitaire et c'est pété. Dès samouraï. Ah ouais Ah ouais. tout pété. Sérieusement, vous êtes tout pété. Bon, ben on, va, on va continuer, nous sommes réactionnaire des réactionnaires de Maintenant, on va, comme il n'y a plus de gens qui hurlent, on va pouvoir parler euh, normalement et continuer l'émission. Donc, on a, on a une corruption légale euh, qui est parfaitement admise euh, au niveau des médias. Et quand les médias demandent aux candidats de s'exprimer, ils en choisissent 5 sur les 11. Et c'est ça qu'il faut refuser. Et moi, j'estime que si Mélenchon était, comme il le prétend, un démocrate, il aurait dû décliner l'invitation et dire voilà moi je ne participe que s'il y a tous les candidats parce que la liberté d'expression que de quelques-uns ce n'est pas la liberté d'expression voilà donc il est il est il est important que les gens comprennent que la liberté d'expression c'est la liberté d'expression de tous ou alors ce n'est la liberté d'expression pour personne voilà c'est ça qui est important sinon je voulais revenir un petit peu sur Bruno Leroux parce que moi je suis né et je vis depuis 57 ans dans la première circonscription, moi, dans la première circonscription de, de la Seine-Saint-Denis, à Épinay-sur-Seine, et donc cette première circonscription, elle, elle regroupe Saint-Denis Sud, Saint-Ouen et Épinay-sur-Seine. Donc, au, donc en, en 2012, au premier tour de l'élection, qui a élu Bruno Leroux, euh, le ministre de l'intérieur qui a été obligé de démissionner. Donc au premier tour abstention plus blanc et nul, il y a eu 53,55,3 d'abstention au premier tour. Ça veut dire que s'il y avait eu reconnaissance du vote blanc eh bien, comme il y a eu 55,3% des inscrits qui ne se sont pas prononcés pour des candidats, l'élection aurait dû être annulée. Mais qu'est-ce qui s'est passé Au deuxième tour, il y avait deux candidats qui pouvaient se maintenir. Hayat D'Alpha, du Front de Gauche, Parti de Gauche, et Bruno Leroux. Eh bien, le Front de Gauche, Parti de Gauche, s'est désisté en faveur du PS. Moralité, au second tour, il n'y avait qu'un candidat, Bruno Leroux. Et, et le, au second tour, les abstentions blancs et nuls ont fait 85,47%. Ça veut dire que ce type, seul candidat, a été élu avec moins de 14,53% des inscrits. Et c'est profondément scandaleux, parce que non seulement il était député, mais il est devenu président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, et ensuite, on l'a vu, ministre de l'État d'urgence intérieure, et il est obligé de démissionner, parce que comme tous les élus, il a filé des emplois à ses proches, donc il a pratiqué le népotisme, qu'il soit légal ou non. Et donc, à partir de là, on est, on est quoi On est effectivement dans une république. Mais république de quoi On dit république démocratique du Congo. Est-ce qu'on croit qu'il y a la démocratie au, au Congo On dit république islamique d'Iran. Est-ce qu'on croit qu'il y a une république en Iran Aujourd'hui, on met des mots qui n'ont plus aucun sens. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en république. Aujourd'hui, nous avons une, une aristocratie de privilégiés, d'élus privilégiés, de notables qui imposent, qui s'imposent, qui se cooptent et donc on n'a pas accepté ça. C'est voilà. Oui M. Le C'est un scandale Oui, effectivement, tout, tout est scandaleux et ce scandale, pour le révéler, il faut en parler. Et pour en parler, il faut dire les choses comme elles sont. C'est-à-dire que les mots cache les mots. Et aujourd'hui, il faut employer les mots de manière juste. Donc là, je ne je sais, je sais pas, est-ce que est-ce que, est que tu pourras aller chercher Albert Parce Albert, c'est euh, le garçon, voilà. Non, pas le prisonnier, celui qui est à côté avec la cul-cheval. Donc ce qui se, ce qui se passe, c'est que là, on est en en relation avec Éric Pététain et la semaine prochaine, donc on est le 23 aujourd'hui, donc le 30 mars, Éric Pététain est à nouveau en procès. Je ne sais pas euh, si elle de à -6 ou... Oui, tu insistes, tu lui dis que c'est pour Éric Pététain. Et, et, et donc, on, on a Éric Pététain qui va intervenir pour parler un petit peu justement de la criminalisation des militants et du fait qu'aujourd'hui, euh, militer c'est pas de tout repos et qu'effectivement, on prononce des peines de prison ferme pour des militants alors que quand il y a des gens comme Claude Guéant qui sont condamnés à un an de prison ferme, ils n'y mettent pas les pieds. Quand il y a des gens comme Cahuzac qui sont condamnés à de la prison ferme, ils n'y mettent pas les pieds. Alors il y a un deux poids, deux mesures. Donc on est bien dans une aristocratie, on est bien dans un système qui n'est plus démocratique, avec une justice pour les pauvres, une justice pour les riches. Et on aimerait donc essayer de voir si on peut joindre Éric Bédétain sur son portable pour l'avoir en direct et qu'il puisse nous parler un petit peu de ça, parce que lui, il le vit et, euh, et c'est difficile à, à vivre, euh, voilà, donc euh, on, on attend qu'Albert nous rejoigne, mais je crois qu'Albert ne nous rejoint pas. Donc, euh, moi j'ai appelé ça racaille politique, en parlant de Bruno Leroux. Et donc, euh, moi j'espère que la justice pour, pourra s'occuper de ces gens-là, et qu'ils sauront contourner le décret du, du 5 décembre. On, on voulait juste euh, que, que, que tu appelles, Eric. Euh, pété teint pour qu'il puisse s'exprimer ouais, euh... oui, j'appelle oui oui tu l'as appelé oui. donc on a notre ami euh... normalement il doit passer sur oui. le allô, allô allô allô allô ça, ça sonne ça sonne oui. Allô Eric Eric, tu m'entends oui. oui, très bien. Donc ben, tu peux nous parler euh, de ton procès le 30 voilà, et de ce que tu fais actuellement sur ta ZAD. Voilà. Et ben, le 30 mars, j'aurai le, le verdict euh, d'un procès qui m'a valu deux mois de prison ferme en propre instance, lié à la lutte euh, euh, sur la zone d'Agen contre euh, un projet de technopole pour euh, faire le maire d'Agen à côté de la future gare LGV puisque bien sûr il est, il est favorable à, à la LGV de bordeaux -Poulouse. Donc euh, j'ai pris deux mois de faire en première instance, euh, juste pour euh, un caractère. Donc je vais renverser dessus pour euh, le procès d'appel a eu lieu là-haut. Le février, donc le verdict 30 mars, dans une semaine, donc la prochaine émission de Radio de Radar, il y aura le verdict de cette, petite, de cette petite affaire de résistance et de désobéissance à leur ordre injuste et, et diabolique. Et donc tu as demandé la relaxe, toi et ton avocat par rapport à la carafe renversée sur Jean Dionis oui, tout à fait, il a demandé la relaxe parce que là, la... en fin de compte, euh, Jean-Blémis n'a pas porté plainte pour l'arrosage qu'il a reçu. Il avait été beau joueur et c'est donc euh, le procureur, donc, euh, les qui, euh, qui a porté de la plainte des tribunaux. Et, euh, et l'avocat, euh, le, le délit, c'était interruption de séance euh, et l'avocat. Euh, a défendu le fait que la séance n'avait été interrompue que 20 minutes et qu'ensuite elle avait repris normalement donc qu'il n'y avait pas eu de grave perturbation. Donc, euh... donc ce sera c'est à quelle heure le 30 mars Je crois que c'est à 14h. 14h cours d'appel de peau D'Agen, Donc cours d'appel d'agent à 14h oui. le 30 mars. Donc tu, tu appelles tous les gens qui seraient de la région à te rejoindre pour te soutenir. Ah oui. Oui, ça sera juste le verdict, hein. il n'y a pas de procès. Hein. D'accord, oui, le verdict, mais, hein, de, mais, de, mais quand même, c'est... Voilà, et sinon, tu peux nous parler un petit peu de la ZAD, de ce que vous êtes en train de faire Je une petite interview, Ici, cette ZAD est donc au nord de garde' c'est sur un, un, petit, un petit terrain euh, d'ancienne terre agricole euh, coincé entre le, la zone industrielle et la déchetterie, mais euh, c'est quand même 5 hectares de terre. Euh, qui devrait être stérilisée pour faire une usine de, de retraitement des déchets construite par Vinci et gérée par Veolia. Voilà le même plus ultra de la croissance verte, le recyclage de nos déchets On continue à produire. Donc on squatte ce terrain depuis un an et demi maintenant, et on a fait un potager, des petites cabanes, un déduit commun, et c'est ouvert, on a plein de projets bien sûr, notamment faire un grand jardin, un potager, Gratuit, euh, tout le monde viendrait te servir. Et donc c'est la ZAD de Bordère Bordère sur les chaises, oui, une petite commune au nord de Tarbes. Pour venir en train, il faut aller jusqu'à la gare de Tarbes et, et ensuite, c'est à quelques kilomètres au nord de Tarbes. Mais alors, qu'est-ce qu que tu penses, toi, des, des, des élus qui sont condamnés à de la prison ferme et qui non, mettent jamais un orteil en prison Ben, ouais. Parce que Claude, Claude Guéant hein, non Loin de là, dans une société d'égalité et de justice, quoi. Et qu'effectivement, selon qu'on est puissant ou misérable, la justice pas, ne s'exerce pas de la même façon pour tout le monde. Et, Eric, excuse-moi là pour enchaîner avec ce qui s'est passé. Est-ce que quand les féministes, est-ce qu'il y a des féministes qui t'ont dit que tu parlais trop fort déjà euh, qui, euh... Des féministes. Non, des féministes pas. qui t'ont dit pas, que pas, tu parlais euh, trop fort euh, euh, <rire> Je parle trop fort. Oui. Non, je te demande si on t'a déjà dit ça, quoi, On ta carrément. Euh, oui, oui, dans ma vie, oui, on a... Est... Oui. Qu'est-ce que on... tu fais, ah, on... Qu'est-ce que tu fais, on... Ouais, quand on dit que tu parles trop fort, qu'est-ce que tu fais, Tu parles moins fort, ou... Tu pleures qu'est-ce que tu fais non, tu t as t as t t tant, euh... ouais, Moi je m'en vais quand même, je parle trop fort. En général, tu continues de parler toujours. Mais tu baisses, tu baisses le ton quand même. Moi je m'en vais si à si l'unanimité on dit de partir. Dans un groupe, tu vois, il m'a dit de partir, mais il y a une femme qui m'a dit que je ne devais pas partir et je suis resté. Mais à l'unanimité, ah bah, il me dit de fait partir. Je trouve que c'est une règle intéressante. S'il n'y a pas l'unanimité, je pars pas. Donc là, il y avait trois féministes. C'est parce a... que tu fais voter, hein. Il y en a une qui m'a dit de partir, mais les deux autres ont rigolé. Enfin, moi, je pense qu'elles ont rigolé. mais en fait, je suis un grand romantique. Donc, c'est pour ça que je suis resté. Quant à Roger, j'en reconnais qu'il a continué à parler. Mais il a donné le micro à la féministe. Ah, je suis pour la liberté ah, d'expression. C'est vrai, c'est vrai. Là, on peut bon. et dis donc, et la salle, t'as pas des nouvelles, là Comment la, la salle, t'as pas des nouvelles de lui, là non, non, non, je crois qu'il doit continuer sa petite champagne. Ouais, parce qu'il a une voiture, lui aussi, je crois, non Toi, t'as pas de voiture, toi Parce que j'ai euh... vu dans le patrimoine, où il y a une voiture. Non, t es, t es pas, pas de voiture. Ah, t'as pas de voiture Ouais. Bon, bien. Bon, bien. Moi non plus, j'ai un vélo. Ouais. On va pas parler des vélos quand même hein, que... j'entends très mal encore. Hein, oui, faut ouais, il faut qu'il faut qu'il parle. Il faut qu'il pas... que... ah, oui, que... tu... qu parlait pas vers le portable, parlait vers, vers l'enceinte. Ouais. Ah, hein, parce que je parlais dans l'enceinte. Ouais. Ah oui, je suis un peu con. Il faut parler dans le portable. Là, tu l'entends mieux. Tu m'entends mieux là. <rire> oui, oui. Ouais, parce bien. que je ne peux pas hurler parce que sinon là, m'a dit. Non, mais est-ce qu'il faut vraiment qu'il t'entende Oui, c'est question. Alors voilà. Attends, il y a le cofondateur du gage. Juste expérimental qui va prendre la parole. La question est Salut, c'est David. Enfin, il dit il s'appelle David. Voilà. Ça t'a non, alors moi je m'appelle David. Hein, non, Jean-Luc, Jean Non, non je m'appelle David, <rires> euh, Pour des raisons personnelles. Je ne peux pas m'appeler Jean-Luc, je peux pas développer tout à l'heure si vous voulez. En fait, la, la, la question que je me posais, c'est que Pierre a dit, je parlais pas au bon endroit, il faut que je parle dans le téléphone. Donc je me demandais, est-ce que pour parler avec lui, est-ce que tu as vraiment besoin de l'entendre Ouais. Oh. Ah, ça a coupé, Allô Eric c'est a coupé. Ah, ah c'est bien, mais c'est une, une réponse. Est-ce est que, est est que tu ne entends pas je une réponse Non, j'entends ah. très très très mal. Ah, donc tu n'as pas entendu la C'est plusieurs fois, là, plusieurs voix en même temps, alors ça ne le fait pas. D'accord. Est-ce est que tu peux répéter la question de manière alors, concise Alors voilà, on m'a demandé d'être concis, donc je vais être plus concis. Ma question, c'est est-ce que pour parler avec quelqu'un, est-ce que tu as besoin de l'entendre Est-ce qu'on a besoin d'entendre quelqu'un pour parler avec lui Voilà, parce que Pierre, visiblement, ne parlait pas au bon endroit du téléphone pour parler avec toi. Donc la, la, la question fondamentale, je pense, c'est est-ce que pour parler à quelqu'un, est-ce qu'on doit l'entendre est-ce qu'on a besoin d'entendre pour être écouté En général, c'est mieux. En général, c'est mieux, oui, d'entendre la personne avec qui on parle. Ouais. Oui, mais est-ce qu'on parle avec quelqu'un, en fait Parce que les féministes, elle m'a dit qu'elle était féministe. Mais alors, est-ce qu'on peut parler à quelqu'un Bon, Jean-Luc, je lui parle. Moi, je suis Jean-Luc, tout le monde parle de Jean-Luc. Mais si les gens disent que je suis féministe, est-ce qu'on peut parler avec des gens qui sont 10 d'anglais ce qu'ils sont C'est pour ça qu'on est tous Jean-Luc, tu vois. Parce qu'on est tous Jean-Luc, on devient multiple. Mais si on dit qu'on est féministe ou je ne sais pas, ou anarchiste ou je ne sais pas quoi, à ce moment-là, est-ce qu'on peut parler Parce qu'on parle plus à la personne. Tu vois, on parler à une étiquette. Et est-ce qu'il faut être une étiquette Moi, je ne sais pas, quoi. Je ne sais pas. Là, on tombe dans le particularisme. Ouais. L'identité, l'a dit la dame. Ouais. Elle a dit qu'on était des identitaires. Ouais. Ah non, non, c'est dans la bande quoi mmh. ah, eric tu m'entends oui je vais je te... oui. bon bah moi je vais te remercier de d'être intervenu comme ça euh, brillamment hein, brillamment d'accord mais donc, je vais faire comme, comme d'habitude, je vais lancer un appel pour qu'il y ait quand même du monde, même si c'est le prononcé du jugement, parce que j'espère vraiment ta relax. C'est-à-dire je ne, je ne voudrais pas qu'on t'envoie au, au début du printemps à nouveau pour de la prison ferme. Surtout qu'il s'agit là d'activités militantes essentielles, tu défends l'intérêt général. Et, et non, non, on n'a rien à dire à personne. Quand tu es anarchiste, oui, tu n'es pas là pour donner des ordres. Mais je sais pas... Voilà. Si je... As fait anarchiste. Mais moi je suis anarchiste, je ne donne pas je ne donne pas d'or, je ne donne pas d'or, okay. je ne t'ai pas pas mal, je vous embrasse, ouais. on vous fait des gros, des gros bisous, aussi. Et, et à plus yes. Eric, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, à bientôt, à bientôt. alors, et qui c'était qu'as-tu qu pensé qu quand qu identitaire Alors, tiens, vas-y. Euh... Qu'as-tu qu pensé quand, quand nous avons été surnommés identitaires ouais. Alors, moi, ce que j'ai pensé, je vais te, te le dire très clairement. Ouais. Pour moi, l'identitaire, le particularisme ou le communautarisme s'inscrit très clairement, dans, souvent dans une démarche nationaliste. Pour moi, la revendication nationale est une revendication mortifère. Ouais. Tous les drapeaux sont les linceuls des peuples. À chaque fois, revendiquer un territoire conduit à la guerre, euh, les territoires existent. La seule chose qu'on puisse dire par rapport à un territoire, c'est « j'appartiens à un territoire » et non « ce territoire m'appartient ». À partir de là, moi, les réfugiés, j'appartiens à la France, la France ne m'appartient pas. Je n'ai pas à dire à quelqu'un qui fuit la guerre et qui fuit les persécutions religieuses ou autres, ou politiques, je n'ai pas à lui dire « éloigne-toi de moi ». Parce oui, que, moi, alors, y a attends, il y, y a un chef indien, qui, qui a dit et qui a très clairement énoncé le rapport qui, que les Indiens ont jusqu'encore aujourd'hui avec les colons des États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire de l'île de la Tortue, comme ils l'appellent. Il disait au grand chef blanc, c'est-à-dire au président des États-Unis, il disait à chaque fois qu'il s'est adressé à nous, il a, il, il a dit mes frères, mes amis, et il terminait son discours, éloigne-toi un petit peu de moi. Et aujourd'hui, on le voit bien. Euh, au Dakota, dans l'État du Dakota, il y a le Traité de Fort Laramie qui concerne une terre qui normalement a été laissée aux Indiens tant que le soleil se lèverait, se coucherait, jurait croix de bois, croix de fer. Si je mange, je vais en enfer. Sur le drapeau des États-Unis avec toutes les étoiles qui tournent et, tout machin, et la musique et tout. Voire aux États-Unis. Et donc, les Amérindiens sont considérés comme des citoyens américains. Au Dakota, les Lakota, c'est-à-dire la population originelle qui appartient à cette terre. Depuis des millénaires, elle ne représente aujourd'hui que moins de 4% de la population totale. Seulement, les colons ont signé un traité, le traité de Fort Laramie, qui théoriquement donne la, la disposition et la jouissance de cette terre au peuple Lakota. Mais aujourd'hui, on a un président qui s'appelle Trump, qui... À quelques affaires dans le pétrole et il a décidé qu'on ferait passer un pipeline qu'on appelle d'ailleurs le Dakota Access Pipeline à travers la réserve. Ils ont déjà détruit des sites archéologiques en passant avec des bulldozers pour faire passer leur ignoble conduite. Toutes ces conduites de pétrole, on le sait, fuient par simple conception, c'est comme une centrale nucléaire, une centrale nucléaire disperse des radionucléides sous forme liquide, gazeuse et solide, de par sa conception. Il ne s'agit pas là d'un incident, il s'agit d'un fonctionnement normal, qui est d'empoisonner le monde. Dans ce café, oui café est-ce que ce café, c'est une annexe d'Isa Cota Parce que c'est hyper intéressant, parce que les, les féministes, en nous traitant d'identitaires, en fait nous accusent de coloniser ce café. Oui. Alors comment on fait Parce qu'elles nous disent qu'il faut partager le territoire. Non. Mais, mais moi je pense qu'il n'y a pas de territoire, c'est ce que j'essaie de lui dire. Donc il n'y a pas de partage, il n'y a pas de territoire. Si, il si, y a, y a si. un territoire, y a y un y a territoire, territoire. mais il y a la valeur d'usage. Mmh. C'est-à-dire que, quelle est la valeur d'usage ouais. Nous, on est à la 9e émission. Ouais. Les, ouais, gens qui... non, mais les gens qui s'intéressent un peu savent qu'entre 20h30 et 21h30, ouais. on est au café Le De Jazet pour micro ouvert, liberté d'expression totale, une radio, non pas qui se dit anarchiste. Mais Mélenchon, il peut venir parler. Ah ouais, à... ouais. ben bien sûr On invite Pouton, on invite Mélenchon, même Fignon, même M. Fignon, il peut même venir avec sa femme Pénélope, on n'a pas de problème. Ouais. Et même Marine Le Pen pourrait venir, il n'y a que Pierre qui partirait de la table. Ouais, moi, je m'en vais parce que je vois lui parler. Mais, mais, mais, mais moi, je lui, la prendrai pas un coup de micro. Je, je me... Oui, mais c'est pas un argument de dire qu'on était là avant. C'est l'histoire de palestinien juste, c'est la même chose. C'est pas parce qu'on était là avant qu'on a le droit. C'est d'accord. C'est qu'une féministe bon. qui parle fort ne me dérange pas. Ouais. C'est tout. C est, c est une oui, mais elle a le droit de parler quand même. Mais elle peut parler, elle peut hurler. Ouais. Ça ne me dérange pas. Mais pourquoi elle ne veut pas qu'on hurle, nous Parce qu'il y, y a une espèce de. Non, non c'est très important ce que tu viens ouais. de dire. Ouais. Pourquoi est-ce qu'elle ne hurle pas ouais. Parce que ces gens-là sont dans la gestion de la parole. C'est-à-dire qu'on est, ah. est rentré dans le monde de l'autocensure. On croit qu'on doit gérer la parole gérer le bâton de parole. C est, on est on, on est, on confond la liberté d'expression avec une espèce de bienséance. Voilà, voilà. et, et, et cette bienséance, en fin de compte, elle a été mise en place par les gens qui accaparent la parole. Voilà. Et aujourd'hui, enfin, depuis, ouais, bon. de, depuis 2007, la règle des deux tiers a, dans les médias a sauté à cause de Nicolas Sarkozy. Il l'a fait sciemment. Donc aujourd'hui, si j'ai plein de thunes, je peux avoir une radio, une télé et puis un groupe de presse. Et donc, j'ai du cerveau, de l'espace de cerveau disponible, et donc je peux chuchoter dans mes médias de masse des, des, des ignominies, ouais. comme, comme par exemple que le, nos, nos 300. que nos À condition de ne pas hurler. Mais attends, ne veut pas qu'on hurle, Radio Libertaire ne veut pas qu'on hurle, et pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas qu'on hurle Pourquoi que... est-ce qu'ils veulent que chacun parle à son tour Pourquoi est-ce que nuit debout, la tendance euh, Jean-Luc voulait qu'on passe chacun à son tour. C'est vraiment des dictateurs C'est des dictateurs non. Parce que si t'empêches les gens d'hurler, ils doivent se taire Donc, s'ils doivent se taire, c'est plus la démocratie Exactement Mais, mais, mais non, c'est surtout... C'est la dictature de la bienséance C'est ce que j'appelle la dictature à visage humain. C'est-à-dire qu'on est rentré. Avant la dictature, euh, t'écrasait la tronche, te mettait dans un camp, te, te, te, te, te gavait, te brûlait, te, te, te, te, brûlait te, te, jetait, te jetait dans des fosses, te tirait une balle dans la tête. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Aujourd'hui, c'est comme le disait comme disait Pierre Dac, il disait, qu'est-ce que c'est que la démocratie C'est cause toujours et la dictature c'est ferme ta gueule. Mais moi je pense qu'on est rentré dans l'ère du ferme ta gueule, mais ce ferme ta gueule mais nouveau. C'est-à-dire que normalement tu peux t'exprimer partout. Euh, t'as Twitter, t'as Facebook, t'as tout plein d'espace. Deux, un, 1 mettons des guillemets, liberté d'expression. Mais en fin de compte, cette liberté d'expression, c'est une liberté conditionnelle. Mais qui dit condition, dit pas liberté. La liberté ne peut pas être conditionnelle. Et donc, on est là dans l'emploi des mots, on est là dans une dialectique où là, on retrouve, on retrouve le danger de l'immigration. Bientôt, on retrouve... Euh, l'islam, dans le l'islam, on va retrouver le juif. Le, le, le, le juif est le complot juif international. Ouais, voilà. C'est-à-dire Il faut bien comprendre que tout ça sont des créations criminelles voilà. et qui, qui sont parfaitement d'actualité. Aujourd'hui, on est en plein dedans. Mais... Aujourd'hui, il y a des gens qui se sont permis de caricaturer Macron et pourtant Macron n'est pas du tout ma tasse de thé. Mais caricaturer Macron en faisant croire qu'il est, qu est la finance internationale et en créant une caricature euh, euh, une ignoble euh, digne des années 30, c est, c est... moi je ne peux pas l'accepter et je ne l'accepte ça te jamais. Et on peut me traiter de l'unité, ça changera rien. Oui, tu as commencé le, le mot liberté conditionnelle. Oui. C'est juste. Mais ça me rappelle un peu qu'on est prisonnier dans ce cas-là. Bien sûr, on est. Prisonnier. On est prisonnier, mais prisonnier dans ces salles de C'est un, c'est un ça. terme très triste. C'est pour ça qu'ils parlent de partage. Ils parlent de partage de démocratie. On doit plus s'écouter. Mais en fait, c'est bidon leur truc. Tu vois, les gens qui disent qu'on partage, on doit s'écouter, mais en fait, ils écoutent personne quoi. Ils disent que c'est démocratique tout le monde s'exprime. Alors nous, c'est un peu pareil. Nous, pour s'exprimer, il faut gueuler. Bon, c'est pas pire que demander la. Parce que quand on gueule, on peut parler à Radio radar. alors on va me dire c'est pas démocratique, mais est-ce que c'est plus démocratique que pour s'exprimer, pour lever le doigt, s'inscrire à un modérateur, et en quoi c'est plus démocratique que de braguer dans le micro, maintenant ta gueule c'est moi qui parle, je ne vois pas en quoi c'est moins démocratique, et en plus ça c'est plus drôle, enfin on l'a dit, c'est pas que c'est plus drôle, c'est plus vivant, c'est plus honnête, c'est plus beau. Voilà. Et tous ceux qui veulent organiser les tours de parole sont des supplétifs de maître de Jean-Luc. L'organisation de la parole, ce n'est plus la parole, c'est l'organisation de la parole. Qu'est-ce que tu en penses Ah oui, j'ai compris. le. t'en prendre, vous appelez Jean-Luc. Ah, oui, attends, d'accord. Je présente le docteur Jaurès. Ah, c'est Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc. Mickael. Non, non, ça ne pas. Nous sommes à l'écoute des camarades, nous sommes tous Jean-Luc Cette soirée est dédiée à Jean-Luc. Nous sommes tous Jean-Luc. Il faut vraiment faut, faut faut parler faut, plus fort. En fait, pour hurler, ah, il, faut, il faut vraiment parler plus fort. Il faut hurler, parce que bon, ça marche. Alors, je me, je, alors voilà, voilà la question que je me suis posée, ah, c'est pourquoi vous appeliez tout Jean-Luc ce soir euh, voilà, Moi je suis arrivé, on m'a dit aujourd'hui c'est Jean-Luc. Bon, j'ai compris le sous-texte d'à peu près tout le monde. Euh, je pense que c'est une forme de boutade pour Jean-Luc Mélenchon. Mmh. Je pense qu'en début d'émission, vous avez très certainement dû le rappeler. Euh, récemment, il y a eu un débat euh, pour les présidentielles. Et Jean-Luc Mélenchon a eu cette phrase historique. Mais je pense qu'elle a été rappelée très certainement en début d'émission. Mais c'est pas grave si je la répète. Il a dit « La France aux Français face à l'oligarchie ». Voilà. Donc, euh, c'est une façon de rebondir un peu sur ta caricature des années 30. Euh, J'espère que bah, bien, je ne suis pas le seul à m'être... Vous avez rebondi aussi sur cette phrase, hein. la, ouais, la France du français, de Jean-Luc Mélenchon, ouais, lundi soir. Ouais. Ouais. Voilà. Donc c'était un peu pour rebondir sur l'histoire de, de la caricature. Ouais. Euh, par contre, euh, moi je dis, ce n'est pas parce que vous m'avez dit qu'on doit tous s'appeler Jean-Luc ce soir que, que je m'appellerai Jean-Luc. Ah non, mais tu c'est voilà. ouais, ouais. Bon, alors... Donc, euh, donc, donc ça, je dis, tiens. Bon, il y en a un qui ne pas qu'on appelle Jean-Luc. Ah, euh, tu parles de ce que tu veux. Non, il y en a un qui veut Non, pas non, pas non, non, non, non, non. Je ne te laisserai pas dire ça. Ah, c'est quoi une démocratie Je ne connais pas, pas Jean-Luc. Bon. Si tu m'appelles Jean-Luc, c'est son histoire. Ah On que ça c'est un... c'est pas, pas la mienne. C'est son histoire, c'est pas la mienne. C'est ça la réelle démocratie. Tout le monde s'exprime, mais il n'y a pas à devenir l'autre. Donc si moi je vous appelle Jean-Luc, c'est magnifique, en quelque sorte. Et ta amie, il a trouvé ça bien ni mal c'est mon problème. Il ah, y a, oui. a le mec va... non, oui, va... non, non, Jean-Luc, Jean-Luc Il y a Jean-Luc, qui vient me rejoindre et il me dit Mais de quoi vous parlez Je lui dit On va parler de ce dont tu as envie. Parler. Tu vois, c'est-à-dire qu'il n'y a ouais. même pas l'idée d'entrer dans un débat où non. tu dois. Moi, une fois sur la place de la République, je, je parle du nucléaire, ouais. alors que tu es lié au nucléaire. Et il y a un intellectuel qui avait sorti un bouquin, une veste hors sujet. C'est Raphaël, ben, Raphaël. et bien, moi je, je dis Jean-Luc Raphaël. Moi je dis le, le, le, le hors sujet et, et, et le vrai sujet. Parce qu'aujourd'hui, oui, oui, aujourd'hui, les gens qui décrètent de qui est dans le sujet, de qui est hors sujet, sont des crapules. C'est le vrai problème. C'est des crapules. Le sujet, c'est nous. Pas. Il n'y a pas de et sujet d'imposition. Nous sommes tous sujets je suis, je suis écrit beaucoup, Nous sommes tous le sujet. de la Réunion et j'ai eu euh, l'occasion incroyable de rencontrer Bruno Coelho. Il était euh, sur ses papiers comme ça, en train d'écrire euh, des petits mots comme ça, de gratouiller un peu. Et j'ai trouvé ça incroyable parce que de nos jours, tout le monde est avec le numérique. Regardez même moi, je suis sur mon ordinateur en train de taper comme ça, alors que lui, il était tranquillement au McDo. Alors qu'en général, un écrivain, il fait, il fait pas sa vie au McDo. <rire> Et Bruno, il était là en train de gratouiller sur, ce, sur sa page, et je me suis mis à parler créole avec lui, et il a tout compris. C'est parce que mon créole à moi, il mélange tout, le est portugais... Est-ce peut braguer est qu'on peut braguer dans le créole ou draguer Braguer, braguer. Parlez braguer. Parler fort, Parlez fort hein. bien sûr, il y a des grandes gueules à La Réunion. Et tu peux faire un petit testade là au créole euh, Comment il est là Je suis avec Bruno Coelho, grand écrivain à La Réunion, et euh, mon pays l'adore. Euh, parce que moi, moi c'est un gars à La Réunion et il est très content d'être ici avec vous parce que vous êtes des grands esprits et il aimer, aimerait bien parler avec des grands esprits ce soir et Je comprends tout le Tu, très bah, tu comprends tout le troll parce que tu es français ouais. et... ah Non, non ah non Ah non allez. Je ne suis pas français Alors là, là, là c'est pas possible C'est pas possible Je suis Jean-Luc, mais je ne suis pas français <rire> Ah bah écoute Jean-Luc, Jean-Luc à la base, c'est un prénom français, tu peux pas t'énerver là-dessus Je suis bien Jean-Luc mais je ne suis pas français, j'ai des limites Je veux bien être tolérant Les camarades féministes m'ont dit fallait qui... partager. Tu se -ce -ce que que que... partage cet espace en disant que je suis jean je ne suis pas français. Là, jamais. ce tu... Est-ce que... Est que tu es au courant, que tu... que tu es au courant des... des mouvements lycéens qui se passent actuellement en Guyane Parce qu'il y a une manifestation en Guyane. Est-ce que tu pourrais nous parler de tout ça, du, du fait que les ex-colonies françaises sont en train de s'émanciper réellement C'est très délicat pour moi de parler de la colonisation en général, euh, puisque c'est un sujet chez nous, et notre musique locale c'est le Maloya, et euh, celui qui prône un peu cette culture du Maloya, c'est Daniel Warren. Et euh, Il a été un fervent admirateur de Nelson Mandela, un fervent admirateur de... De tout ce qui se fait à la réunion pour combattre un peu ce que le traité que qu'a fait Sarda euh, pour libérer la réunion, puisque nous on a un, un malouïa qui dit Sarda, tu es la roue là, nous tombe des causes, bon, la mettre à nous dans la boue. C'est pour dire que oui, on vient, on prône les lois euh, des Lumières, etc., pour montrer que la liberté est faite, mais elle n'est jamais opérative tant qu'elle n'est pas euh, euh, admise dans le cœur de tous les Français. Et même si monsieur n'est pas français, il doit admettre que maintenant nous sommes français, et nous sommes libres et laissez-nous tranquille sur ce point parce qu'on a besoin d'être libre, on a besoin de se sentir français avec notre créole, avec notre culture mais il faut admettre ça c'est un ça sujet un peu tabou ici j'ai vu quand monsieur Macron a parlé de la colonie en, en Algérie je sais que ça peut très mal euh, se passer la français mais il faut admettre quand même que nous sommes français et que nous devons lutter pour notre nationalité française alors quel est le taux de chômage pour la réunion je ne connais pas les chiffres 30 je ne connais pas les chiffres, je crois que, mais il est très élevé. Voilà. Et, euh... La plupart des réunionnais se font traiter de chouchou euh, de la France dans le sens où euh, toutes les aides, etc., on, a la, on est en train de construire la route la plus chère au monde. Oui, sur la mer, avec Ouigue, je crois. Et il y a des écologistes qui disent que c'est un, que, que un, une très mauvaise chose, que ça va détruire sur le littoral euh, des, des espèces endémiques. Sur un espace très restreint, on est en train de construire la route la plus chère du monde. Le pire, c'est que euh, le patrimoine maritime, il est en train d'être défavorisé. Ah, c'est triste, parce que quand tu vas sur la route du littoral, il y a toujours des baleines qui traînent. Et c'est incroyable de voir des baleines. C'est incroyable de voir un volcan. C'est incroyable de voir tout ce patrimoine-là. Le volcan qui entre dans la mer, une source chaude qui entre dans une source très très froide. Avec la vapeur qui sort de l'eau et qui explose. Je ne sais pas si vous croyez en Dieu. Les en oui, voilà. Je ne sais pas si vous croyez en Dieu, mais la nature, elle est fabuleuse. Bien sûr, Bien, moi, moi je, je, vais te, je vais te dire franchement, je pense que la réalité dépasse tout ce que l'homme est capable d'imaginer. Mais je voulais savoir, les réunionnais, par rapport à cette route, parce qu'en en fin de compte, elle ne répond pas à, à, aux attentes des Réunionnais. Les Réunionnais, qu'est-ce qu'ils attendraient de, de, de, justement de cet État français qui s'est imposé euh, Qu'est-ce qu'attend qu qu la population réunionnaise Est-ce qu'elle n'attend pas plus de travail sur place L'attente des, des réunionnais, c'est avant tout une certaine sécurité euh, par rapport à la nature, puisque la route du littoral est réputée comme la route la plus dangereuse du monde. Et Déjà qu'on avait le problème avec les problèmes des requins, euh, on, on, on ne voudrait pas... Le président de, de la région s'appelle Didier Robert. Il a tout fait, vraiment tout fait, pour que euh, ce sujet-là soit traité du plus vite possible. Mais il faut avouer que cette route-là, il y a des éboulis, tout le temps, euh, à chaque fois. Et le pire, c'est quand il y a eu un éboulis sur une ambulance. Et là, c'est très symbolique dans le sens où euh, il y a une expression qui dit « on ne va pas taper sur une ambulance ouais. ». Et bien là, c'est ce qui est arrivé. Et euh, ma foi, c'est très triste pour La Réunion. Parce que La Réunion, euh, elle a une réputation d'île paradisiaque dans le sens où euh, c'est le faire-valoir de la France maritime. Marine Le Pen, que ce soit Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon ou euh, M. Euh, Philippon, ils ne seront jamais contre l'indépendance de La Réunion puisque nous avons le patrimoine maritime. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'île Tromelin. Toute petite île mais avec un immense patrimoine fossile. Et euh, La Réunion est réputée avec l'île Tromelin comme un patrimoine français avec, ma foi, des ouvertures formidables pour euh, l'Europe et pour la France. Et alors, la, sécurité de compte ces moyens de communication à l'intérieur de la Réunion, est-ce que la, la route au-dessus de la mer est une solution ou est-ce qu'elle ne va pas devenir un, un nouveau problème à l'avenir euh, oui. Juste avant de répondre, une intervention de Piret, vous diriez, en corrélation avec ce que vous dites elle dit que et là, il a terre de bon n'a pas, pas besoin de l'homme pour vivre, Qu que l'homme a besoin de la terre. Qu'est-ce Pierrette a raison déjà. Oui. Euh, et Dans le sens où, si on, on pourrait faire quelque chose d'entièrement naturel, ce serait formidable. Euh, Daniel Waro, celui qui prône le Maloya, attention, il n'est pas que chanteur. Euh, Daniel Waro, il est pour le mouvement Touche pas à nos proches. Touche pas notre roche, c'est un mouvement qui prône euh, la nature, justement. Ne pas toucher notre patrimoine rayonné pour construire vos habitations. La roche, c'est quelque chose qu'on a besoin. Euh, non pas euh, comme euh, un besoin nécessaire pour l'homme pour construire, mais un besoin nécessaire pour euh, un certain patrimoine rayonné à préserver. Et, euh, tout ce que les Français ont fait en Afrique, ils nous ont pillé notre bois précieux, ils nous ont pillé notre pétrole. Nous, on en a assez. Euh, on veut le dire sincèrement, haut et fort, là maintenant, arrêtez. Arrêtez parce que en, en suivant ces, ces conceptions européennes, on va tout faire pour abîmer notre nature. J'ai dit à Bruno que je l'emmènerai à la Réunion pour lui montrer mon patrimoine. Parce que j'ai peur euh, qu'un jour, il se périme et on ne peut plus profiter de, de, de cette certaine euh, valeur euh, rayonnaise que, que l'on prône euh, tout le temps. Euh, tout le monde dit, il euh, y a un il y a un concept qui dit go to, to Réunion, c'est euh, un peu touristique, c'est vrai, mais c'est vrai après, dans le sens où, regardez les vidéos de la Réunion, vous verrez à quel point c'est beau, et ce n'est pas pour vanter mon pays, c'est pour vanter la beauté de la nature. Et cette richesse endémique de, de la Réunion, elle, elle est valable pour beaucoup de territoires, Mais si effectivement la Réunion, exactement, exactement. comme c'est comme une île, et elle a des espèces endogènes qui n'existent que sur cette île, selon ce qu'avait décrit Darwin et Wallace. Et je vais laisser la parole à Bruno pour rajouter quelque chose. Mais, ben, ce que je voulais dire, c'est que ce que tu dis là, sur la... il s'est passé aux Caraïbes, par exemple, à Porto et dans les Antilles françaises. Quand tu vas aux Antilles françaises, tu as l'impression d'être à marne vallée avec tous les. Tous les HLM, tous les HLM euh, qui ne vont pas avec le, le paysage en fait. Ouais. Et on va parler des HLM. Euh, je ne parlerai pas de délinquance. Il euh, n'y a pas de délinquance pour moi à La Réunion, mais il y a une certaine souffrance. Euh, Edgar Morin a parlé euh, du sujet important qu'est euh, les banlieues. Euh, si on n'est pas considéré en banlieue, euh, le problème il est là. C'est-à-dire que le manque de considération ne fera pas avancer l'éducation. Française, parce que nous sommes français et euh, on a besoin d'une certaine, euh, certaine forme d'éducation. En fait, à la Réunion, euh, c'est très, très français de dire je vais faire des études. Vous comprenez euh, à la Réunion, il y a encore un, un, un tabou pour euh, celui qui aimerait devenir médecin, celui qui aimerait devenir kinésithérapeute. J'ai des amis qui seront médecins bientôt et qui seront kinésithérapeutes. Euh, C'est un message que je passe aussi à mon ami Loïc parce qu'il a eu la chance d'avoir une école de kiné mais il est obligé d'aller à Madrid parce qu'à La Réunion, il y, a un numerus, il y a un numerus clausus qui est tellement important qu'on ne peut pas avoir la chance euh, dans ces 10%-là, alors que la France manque de médecins. C'est triste à dire. Cruellement, oui. Et les médecins euh, comment dire, euh, de quartier, de proximité, un peu comme... Euh, euh, le faire des Nancylins par exemple le médecin de touche c'était une valeur de la France dans le sens où c'est un patrimoine culturel à préserver et de savoir qu'à la Réunion on manque de médecins on, on... Manque de patience, parce qu'il faut beaucoup de temps pour aller au médecin chez nous. Un peu comme ici, je sais pas. On n'a pas ce programme un peu de, de programmation sur le, sur le net. Euh, C'est-à-dire que qu'on prend un rendez-vous avec le médecin et 30 minutes après, tout est, tout est bouclé. Nous, à La Réunion, on attend parfois des heures pour aller au médecin. Et c'est triste, ma foi. Je vais laisser la parole à Bruno pour, pour qu'il parle un peu des, des HLM en général et surtout en France. Allez-y. C'est vrai que la France, la France manque de médecins, mais à mon avis, c'est parce qu'il y a trop de profs. C'est-à-dire, s'il y avait moins de profs, il y aurait plus de médecins. Donc, en fait, il faudrait supprimer les profs et les remplacer par des médecins. voilà Il y aurait moins de déficit à la sécurité sociale. Et en parlant des profs, euh, à La Réunion, j'ai ce problème-là parce que je désire être prof de philosophie. Ah bon Oui. Et... Euh, J'ai peur de, de ne pas exercer euh, dans mon lit. Euh, J'ai peur qu'il faudra attendre 5, 10 ans pour avoir l'occasion d'être euh, un gros salarié. Oui, c'est sûr qu'il y aura de la place dans le 9-3. C'est des parce que euh, en fait mon but à moi c'est de ne pas être pédagogue pour les gens c'est d'avoir une certaine pédagogie euh, d'ensemble euh, c'est à dire que moi je trouve qu'on apprend avec les jeunes c'est surtout important c'est Bruno qui m'a fait comprendre ça Bruno, Bruno il m'a fait comprendre que je suis pas responsable Non, mais Bruno il m'a dit comme ça que pour avoir une certaine source d'inspiration, les jeunes sont là pour ça et c'est pas parce que je, je je sens moins savoir qui est supérieur aux jeunes non. Euh, au contraire, je trouve qu'avec les jeunes, la philosophie s'enrichit d'une manière un peu plus euh, spontanée. Euh, un, un, un, un, un, un jeune c'est un jeune c'est quelqu'un d'un peu de ouais, candide un peu. C'est bien, bien d'être candide. <rire> au Dieu, tu viens de dire le mot juste en fait. Qu'est-ce qui